Bonjour tout le monde, c'est Maddy. Alors c'est mon dernier tirage de la soirée. J'espère que vous allez bien par ça. Enfin, je vous l'ai déjà demandé deux fois, donc <rire> parce que c'est mon, mon troisième tirage. Alors je fais ce tirage à la demande de Catherine qui m'a demandé de regarder ce qui a pu arriver à Elena. Elena Clouyou qui a disparu. Ben, il y a plus déjà d'une semaine, hein, euh, presque dix jours, hein, entre le 28 et le 29 janvier, alors qu'elle sortait de boîte de nuit. Il était autour de 5 heures du matin dans ces eaux-là. Donc, elle s'apprêtait à rentrer chez elle à pied. Et donc, eh bien, elle n'est jamais arrivée chez elle. Voilà. Alors, on va essayer avec les cartes postales. Elena, est-ce que tu peux nous dire ce qui était arrivé Alors, Héléna. Alors, mince, euh, pas très grande, brune, cheveux longs, mignonne. Euh, toute simple, hein, étudiante, infirmière. Enfin, voilà, je... Je résume tout ce que je sais à son sujet. Sans histoire, je ne suis sérieuse. Alors là, il y a la question de communication. Okay. Et on trace son sillage. Bon, alors déjà, son, son téléphone, il n'a pas dû être retrouvé. Ou alors, il a été retrouvé, mais euh, ça ne nous aide pas plus, quoi. Il y a des questions de, de, de, de, de messages qu'on n'a pas pu envoyer, là. Il y, a, il y a quelque chose. Un message qui est, vous voyez, qui, qui, qui est, qui est mis dans la glace. Donc, un message qu'on n'a pas pu envoyer. OK. OK. Là, elle était sur le chemin. Elle traçait son sillage. Bon, je vous dites ce qui me vient. Hein. D'accord, elle traçait son sillage. Bon, là, elle cherchait sa route. Enfin, en tout cas, non. Elle connaissait son, sa route. Elle connaissait son chemin. Elle savait où elle allait. Ah, il y a quelqu'un qui lui a donné un coup de main. Donc, il y a quelqu'un qui a voulu le, lui donner un coup de main. Peut-être l'a raccompagné. Alors, il y a des questions de nourriture. Bon, ne me demandez pas, hein, je ne sais pas. Des questions de nourriture. Et là, il y a les dés du destin qui s'en est mêlé. Pourquoi est-ce que j'ai les questions de nourriture qui viennent intervenir ici Sous, sous les étoiles il est question de nourriture et d'aider du destin sous les étoiles. Donc, elle a rencontré vraiment son destin. Ah oui, mais attendez, le, il y a un suspect. Euh, il y a un suspect. Je crois qu'il est cuisinier. Ah bon, ça pourrait être ça. Oui, alors, j'ai pas fini mon histoire, effectivement. Alors, entre-temps, il y a un, un suspect qui s'est manifesté, mais qui, pour l'instant, n'a pas encore été entendu, puisqu'il est à l'hôpital en réanimation. Alors c'est quelqu'un effectivement qui est cuisinier, je viens de comprendre, et qui dit avoir commis une grave action en relation avec une certaine disparition. Donc euh, ça peut être euh, effectivement ce monsieur qui serait d'une façon ou d'une autre rentré en relation avec la jeune fille pour l'aider. Alors peut-être pour la ramener chez elle. Hein. Ouais. ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a l'histoire de cuisine. Bon, pareil, encore les histoires d'étalage ou de cuisine. D'accord, donc on insiste. Donc, oui, apparemment, il serait impliqué. Bon, alors, OK. Donc, il veut lui donner un coup de main. Et alors, qu'est-ce qui se passe Ah, apparemment, il y a une attirance pour la jeune fille. Ouais. Mais c'est quelque chose qui n'est pas... Euh, qui n'est pas très... Enfin, comment dire Qui est très agressif. Une attirance. Mais vous voyez, là... Il y a un oiseau euh, prédateur. Ouais. Donc, une attirance amoureuse, c'est vrai. Mais il y a un côté prédateur aussi. C'est-à-dire... Ah, il devait l'observer. Ouais, il devait l'observer. Voilà, il devait l'observer toute seule. Bon, OK, bon, on tourne autour du pot. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé Donc, elle est toute seule. Il la ramène. Ou en tout cas, il lui propose son aide. Alors, il y a les questions de s'abriter. De franchir quelque chose. Ouais, pour l'instant je vois pas. Hein. Il me tourne, il tourne autour du pot. Il dit qu'effectivement, il voulait la protéger, donc il a pris un risque, il a franchi le pas, il voulait se rapprocher d'elle. Bon, attends, on va prendre un autre jeu parce que là, il tourne autour du pot. Alors, ok. Donc apparemment, il y a eu effectivement rencontre. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce que je vais prendre Tiens, on va prendre l'oracle Lifestyle, qui peut être utilisé pour le quotidien. Est-ce que tu veux me dire ce qui s'est passé C'est comme si je n'arrivais pas à le savoir, parce que c'est comme si Elena n'avait pas trop envie non plus de nous le dire. Vous voyez ce que je veux dire hein, Ça peut, hein bon, Qu'est-ce qui t'est arrivé, Elena Donc, j'ai compris. Donc, tu as rencontré ce jeune homme ou ce monsieur, et donc, il a franchi le pas. Je pense qu'elle lui plaisait. Hein. Et donc, il a proposé de te raccompagner. Enfin, si j'ai bien compris. Hein. Et ensuite. Ouais, donc ça, c'est bien elle. Elle en plus elle, a, elle allait avoir 21 ans. Ouais. Donc, ouais. donc, Elena, en plus, elle lui ressemble. Ok. Et ensuite. Qu'est-ce qui t'est arrivé Journal Petites Informations, Recherche. Donc, il a fait des recherches sur elle. Dépenser, commerce, esthétique. Bon. Ok. Donc, c'est une jeune fille qui prend soin d'elle, qui est soignée. D'accord. Donc là, il y a eu, des, encore une fois, des recherches, des informations sur elle. Ok. Et ensuite Qu'est-ce qui t'est arrivé ce soir-là Un lien très fort. Ouais, donc, il y a un coup de foudre, là. Et la conclusion est une justice. Pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui a été conclu ce jour-là Message du passé, message du futur je ne sais pas. Là, j'ai les questions d'argent. mais Je ne voulais pas vraiment la tirer, cette carte-là. Je comprends pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé Consultant. Oui, non, mais moi, je ne tire pas les cartes pour moi. Hein. Donc, ça, c'est elle encore. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a un jugement. Donc, ça, c'est encore Elena. Oui, ouais, c'est Elena. Et qu'est-ce qui t'est arrivé la fin. La mort et la fin. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'il y a justice, là Alors, est-ce qu'éventuellement, ça peut être qu'on lui ait donné un coup Parce que j'ai quand même un marteau. Hein. Alors, je vais sortir un peu des cartes, hein, parce que les questions de justice, ça me parle pas du tout. Message du passé, message du futur, bah, c'est ce que je suis en train de faire. Hein. Je suis en train de savoir un peu ce qui s'est passé. Bon, bon, Là, on n'est pas dans le futur, on est dans le passé. Donc, je demande à Elena, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui t'est arrivé Et là, moi, j'ai la fin. Alors, elle me répond oui. D'accord, elle est bien là. Bon bah écoutez, j'arrive à me connecter hein, apparemment. Mais regardez, je cercueille. La mort, la fin. Il y a, il y a une histoire, une histoire de coup. On reçoit un coup. Bon, l'argent va le laisser. Peut-être qu'elle avait de l'argent sur elle, je sais pas. Mais je ne je, je voulais pas vraiment la sortir cette carte-là. Alors pourquoi est-ce qu'elle a reçu un coup Donc il y a une agression alors. Étranger, passeport, analysé. Oui. Regretter et se souvenir. Qu'est-ce que tu regrettes et qu'est-ce que tu analyses Quelque chose par rapport à un passeport. Ah oui, d'accord. Non. C'est autre chose. Là, elle regrette. Moi, je suis désolée, je, de temps en temps, j'ai des informations comme ça. Elle regrette parce qu'elle aurait voulu faire le tour du monde euh, avant de partir. Parce que pour moi, elle n'est plus en vie. Hein. Franchement, je le dis comme je le pense. J'espère que je me trompe. pas. Hein. Mais là, elle n'est plus en vie. Et là, je viens juste de capter le fait qu'elle elle regrette. Voilà. Elle regrette qu'elle euh, n'ait pas pu euh, faire le tour du monde. Bon, apparemment, c'est un rêve qui séparait, qui séparait, ah oui, qui se réalisera jamais. Ouais. Oui, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, là Nous, on veut savoir. Hein. Alors, je sais pas si je vais sortir avec ce jeu-là. On va voir. Il y a eu un arrêt dans le temps. Ouais. Un arrêt dans le temps, c'est-à-dire il y a quelqu'un. Alors trahison, infidélité, déloyauté, des lois, des lois, ré révélation choc, pris la main dans le sac. Il y a quelqu'un qui a mal agi. Alors peut-être que il a voulu euh, être entreprenant avec elle allez savoir, hein. alors on a un scénario qui se dessine, donc il la rencontre sur le chemin, il lui propose son aide, de la raccompagner par exemple, et donc il franchit le pas, il essaie de se rapprocher, il essaie d'être entreprenant avec elle, on va essayer, par exemple il essaie de l'embrasser, je sais pas moi, hein. je... c'est une hypothèse, hein, d'accord, et ah oui, alors elle essaie de l'arrêter. Ah, sorcière, magie noire, incantation, ésotérisme. Alors, éventuellement, elle se défend. Bon, je sais pas pourquoi je dis ça. Ouais. Et alors Et il s'est vengé. Choc, se faire justice. Enfin bon, attendez, faut pas exagérer quand même. Il l'a agressé ou quoi Interdiction, le fruit défendu. Il y a un truc là. Ça sent l'agression quand même. Moi, je pense qu'il a voulu euh, l'embrasser, quelque chose comme ça. Elle a essayé de l'arrêter. Il l'a traité de sorcière, enfin, j'en sais rien. Il y a un truc comme ça. Il l'a frappé, voilà. Il s'est vengé. Faiblesse pour le fruit défendu. Moi, je pense. Hein. Il l'a frappé. Et alors Qu'est-ce qui s'est passé après Alors, attendez, qu'est-ce que je vais vous prendre comme jeu, moi Parce que là, ça devient compliqué. Hein. On va aller rechercher le Dixit par, par là, pardon. Alors, je ne sais pas lequel je vais prendre. Euh, j'en ai tellement, n'est-ce pas Je vais en prendre un au hasard. Là. Alors, tu veux venir toi ou pas Je ne sais pas si j'ai les... Est-ce que j'ai pas un d'exyte ou pas Ou est-ce que je tente avec... Euh... Avec un autre jeu Non, vous savez quoi On va plutôt prendre le... On va plutôt prendre le jeu de haut. Je pense qu'il est peut-être plus adapté. Alors, ok. Ouais. Bon, ça c'est... Il y a un truc qui s'est mal passé entre les deux. Hein. Oui, apparemment. Ouais, ouais, ouais. Alors, ça ressemble à une agression. Ça ressemble à une agression. Moi, je pense qu'ils se connaissait. Hein. Parce qu'on a vu qu'il avait des recherches sur elle et tout. OK. Bon, bon peut-être que je me plante complètement. Enfin, bref, vous faut prendre ce tirage euh, entre parenthèses, hein, d'accord Alors, qu'est-ce qu'on a ici On a la chambre à coucher et on a la... Ah ouais, carrément. Ouais. Ouais, bah, ça ressemble quand même... Euh... À une tentative de séduction, hein, qui a mal tourné. C'est-à-dire que c'est pas elle qui l'aurait séduite. Mais bon, elle est euh, elle sortait de bob de nuit, alors peut-être qu'elle était effectivement courte, enfin, j'en sais rien. Vous voyez? Bien maquillée et tout, peut-être que euh, le gars, il a perdu la tête, quoi. Pour moi, il y a eu tentative de séduction de sa part à lui, et elle n'a pas, elle n'a pas voulu, elle l'a repoussé. Parce que vous avez quand même la chambre à coucher. Euh, voilà, ceci, quoi. Donc, il y a un truc. Bon, alors, je me demande... Ah oui, c'est peut-être ça. Si ça se trouve, il a... Ah oui, attends, ça peut expliquer. Alors, je vais vous dire un truc très cru. Hein. Mais si ça se trouve, il a voulu lui donner de l'argent pour euh, ceci. Hein. Et il a refusé. Vous voyez Et donc, il y a un truc qui s'est passé dans la voiture. Moi, je pense qu'il y a une tentative de... Ouais d'avoir euh, peut-être une relation monnayée. Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'il y a quand même de l'argent. Je me demandais pourquoi j'avais sorti cette carte-là. Mais comme je vois ça, et qu'il y a la voiture, et que la petite, elle a refusé. Et que du coup, alors, du coup, quoi Se venger. bah ben oui, mais quoi Donc, il l'a il frappé Je pense qu'elle a essayé de le raisonner. Bon, lui, qu'est-ce qu'il a fait, alors Alors, effectivement, il lui a demandé. Oui, mais elle a refusé. Et ensuite Ensuite, quoi Je sais pas. Ensuite, j'ai la question de... Elle voulait rentrer chez elle. Ouais. Je, je voyais, j'arrive pas trop à ce qui s'est passé. Hein. J'ai juste le choc. Un choc. Et la voiture. Un choc et la voiture. Le fait qu'elle essaye de le raisonner et que lui demande davantage. Bon, il y a des gens dans la rue. Bon, peut-être. Hein. OK. Et ensuite il y a quelque chose que l'on tranche. Euh, là, par contre, ça ne me plaît pas. Ça, c'est de la violence. Oui, donc il y a quelque chose qui s'est passé, là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, on va demander est-ce que c'était un accident ou est-ce que c'était voulu Oui, ah, mais il a, il a voulu se rapprocher d'elle. Hein. Il a voulu se rapprocher d'elle. Ouais, regardez. Et elle, elle n'a pas voulu. Ouais. Bon, bon, je pense qu'il a perdu la tête. Hein. Il a voulu quelque chose que vous devinez quoi. Et elle a pas voulu. Et il y a eu de la violence. Avec la main tranchée, c'est de la violence. Donc il a fait du mal. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Elena alors Parce qu'on a vu quand même la mort. Hein. Vous voyez, il a voulu lui donner de l'argent. Ça fait deux fois que ça sort. Mais elle, tout ce qu'elle voulait, c'était rentrer chez elle. Ouais, donc, ça, c'est pas bien. Ouais, donc, il y a eu un ennui. Alors, est-ce qu'il y a peut-être un accident Je ne sais pas. Elle a tenté de s'échapper. Elle a tenté de s'échapper. Alors là, il y a le maître d'école. Je pense qu'elle a tenté aussi de dire qu'elle allait en parler à d'autres personnes. Ouais, elle a tenté de s'échapper. Ouais. Moi, je vois là. Peut-être qu'elle a ouvert la porte, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait des, des personnes dans une voiture. Ouais. Donc ça, c'est la route. Ça, ça peut être sa grand-mère. On tourne autour du pot. Hein. Bon, moi, je pense qu'il l'a frappée, hein, parce que j'avais le, le truc au début, là, tout au début. Vous hein. voyez Il l'a frappée. Et donc, du coup, vous voyez, on a ici la violence, et là, Alors, la main tranchée, ça ne veut pas dire qu'il a tranché la main, mais ça veut dire qu'il a fait du mal. Il l'a empêché d'agir. Mais je sais pas je sais pas ce qui s'est passé après. Ce qui est sûr, c'est que euh, moi j'avais la mort. Je comprends pas. Ouais, ouais, ouais, non, mais il y, y a vraiment eu agression là. Ouais. Il y a vraiment eu agression. Hum. Ouais, donc il l'a frappé, et puis. Euh, et puis voilà, quoi. Ouais, regardez. Il aurait fallu qu'il l'emmène à l'hôpital et il a passé. Hein. Il ne l'a pas fait. Donc... Euh, ouais. Elle a vraiment essayé de lui parler. Bon, après, on trouve... Attendez, je vais voir si je peux trouver une autre carte. Bon, cette fois, on va quand même prendre le Dixit. Hein. Elle a vraiment essayé de, de, de le raisonner, mais non, non. Bon, mauvaise rencontre, donc. Mais je pense que c'est quelqu'un qu'elle connaissait. Et comme j'ai la cuisine qui est sortie, je pense que c'est le cuisinier. Oui, effectivement. Je pense que c'est le cuisinier. Et il a voulu lui donner de l'argent pour... Euh, voilà, quoi. Hein. Il l'a prise pour ce qu'elle n'était pas. Et donc, ça s'est mal terminé. Alors là, j'ai le chat qui est repu. Oui, On retrouve les questions de nourriture. Hein. Donc, c'est un cuisine. Enfin, C'est vraiment les questions de cuisine. Hein. Donc, pour moi, c'est lui, hein. L'escargot, ouais, qui rencontre quelqu'un d'autre. Ouais, donc ça, c'est lui et elle. Alors, pourquoi j'ai la potion Ah, est-ce qu'il n'avait pas bu un petit peu trop, ce monsieur Est-ce qu'il n'avait pas bu un petit peu trop ou alors pris des trucs, vous voyez Parce que j'ai quand même la, la, le poison. À mon avis, il n'était pas net. Hein. Il, il devait y avoir un truc. Et du coup, vous voyez, ça l'a rendu agressif. Ouais, ouais, non mais... On ne devrait jamais monter dans une voiture. Ouais, ouais l'eau, l'eau parasitée, là. Il a pris un truc, hein. Bon, alors, Elena, qui t'est arrivé quoi, là? Bon, ça, c'est elle. Non, mais elle est partie de l'autre côté, hein. Elle est plus là, Elena, hein. Elle est ailleurs, là. Regardez, là. On ne veut rien voir. Mais elle a pas envie d'en parler, en fait. <rire> Je tourne autour du pot, les amis. Je suis désolée, mais elle a pas envie d'en parler. Elle a pas envie. En fait, ce que j'ai sorti comme carte, ça suffit, déjà. Elle a pris un coup. Voilà, la main tranchée, donc elle a mal, elle a elle a eu de la violence, hein, on avait bien, on avait bien toutes les cartes qui sont sorties. Et pour moi, elle est partie de l'autre côté, quoi. C'est tout, elle est là. Regardez. Éventuellement, il faudrait faire une petite prière pour elle. Bon, elle est dans la paix, hein, donc pour moi, elle, elle est plus de ce monde. Hein. Je, je suis désolée, mais moi, je ne la vois plus de ce monde. J'espère vraiment que je me plante. Mais regardez, j'ai quand même ça. C'est sorti rapidement, hein. Mais je pense que le gars, il avait, il avait, bu, quelque, il avait bu quelque chose parce que j'ai le poison. Et ça l'a rendu vraiment très téméraire, conquérant, violent. Voilà. Mais là, elle n'a plus envie d'en parler. Bon, Elena dis-moi juste que ce que j'ai vu, c'est juste. Est-ce que c'est correct ce que j'ai vu Alors, toujours pareil. Hein elle veut qu'on lui fiche la paix. <rire> je suis désolée. <rire> bon, après, je te laisse tranquille. Dis-moi, est-ce que c'est ça après, je te laisse tranquille. Le camion de pompier. Le camion de pompier. Ouais, il aurait fallu appeler les pompiers. Les pompiers, les pompiers. C'est-à-dire... Ouais, non, mais elle est plus là, elle est plus là, elle est plus là. Attendez, je vais prendre un autre, un autre jeu. J'arrive pas à, la, à sortir ce qui est arrivé. Je sais juste qu'elle a reçu un coup et qu'à mon avis, ça a dû être fatal. Qu'il aurait fallu appeler les pompiers et qu'il a pas fait. Bon, mais après, j'en sais pas plus, quoi. Elle n'a pas envie d'en parler, vous voyez bien, hein. Elle veut pas. Elle ne veut plus en entendre parler, elle veut plus, elle ne veut plus savoir, elle ne veut plus voir, elle veut plus s'en rappeler, elle veut la paix. Ouais. Bon, elle donnera des messages à sa grand-mère, je pense. Ouais, non, mais c'est ça. Hein, regardez, elle, elle, elle, elle s'est faite agresser. Hein. Ouais. Très, très mauvais. Très, très mauvaise image. Très, très, très mauvaise image. Bon, ça va se savoir. Hein. On va le savoir. Hein. Ouais. C'est encore secret, mais euh, ça va remonter à la surface, tout ça. Bon, après, les questions de pénurie, bon, qu'est-ce okay, qu'ils ressortent? Ouais, après, elle est parti sur autre chose. Non, mais bon, faut la laisser tranquille. Elle a pas envie d'en parler. Bon. Pour moi, c'est une agression. Quelque chose qui a mal tourné. Et je pense que c'est elle. Alors là, je sais pas pourquoi j'ai ça. C'est encore le cuisinier, peut-être, hein, Qui va se retrouver à l'ombre pour un certain temps. Il aura plus rien à manger. Enfin, bref, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais ça, c'est elle. Vous voyez, elle veut qu'on la laisse tranquille. Là. C'est une carte un peu bizarre, cette carte-là. Très féminine. Un peu, ça lui ressemble un petit peu avec les cheveux. Vous voyez, elle dort. Elle a besoin de se retrouver en paix. Non. Donc, elle n'a pas envie d'en parler. Je suis désolée, mais... Euh, ce qui, ce qui s'est passé, c'était pas très... Comment dire C'est un traumatisme. Donc, pour l'instant, tout ce qu'elle veut, c'est aspirer à la paix. Je pense qu'elle est l'autre carte. Voilà. Vous voyez et éventuellement, faites une prière pour elle. Hein, voilà. Vous voyez, avec une bougie, là. Elle aspire au calme, à la paix. Elle doit être entre, entre deux, là. Vous voyez Entre deux mondes. Et elle a vraiment besoin de, de nettoyer tout ça. voyez, elle est dans un lieu, pour l'instant, calme. Où il y a de l'eau, où il y a de la lumière. Mais elle n'est pas encore montée là-haut, à mon avis. Elle est entre les deux. Parce qu'on la voit encore sur Terre. Hein. Mais elle a besoin de... D'enlever le traumatisme. C'est pour ça que je pas à l'avoir. Elle ne veut pas en parler. C'est clair et net. Claire et net hein. ici. Vous voyez, que, vous voyez ce que je veux dire Ah, donc il y a une agression. Bon, Mais pour moi, elle n'est plus là. Hein. Donc, faites une petite prière pour euh, la pauvre Elena, victime de la méchanceté, de la bêtise de quelqu'un. Qui, à mon avis, a dû prendre des trucs. Ah, peut-être de l'alcool, je ne sais pas. Enfin, il y a une bouteille. Normalement, ça, je le sors pour l'injection. Mais ça peut être autre chose. Hein. C'est du poison, en tout cas. Donc, je pense que le gars, il, a, il avait dû prendre des trucs. Je ne sais pas exactement. Enfin, en tout cas, il n'était pas dans son état normal. Et ça, c'est l'agression. Hein. Bon, après, toutes les cartes que j'ai sorties, vous reprendrez la vidéo, si vous voulez. Mais moi, je pense qu'il était attiré par elle. Voilà. C'est n'engage que moi. Après, ça va peut-être être complètement faux. Donc, euh, bah, tant pis. Hein. Je vous dis ce que je sors. Hein mais c'est voilà je suis désolée, Elena et elle regrette vraiment elle aurait voulu euh, elle aurait voulu faire le tour du monde c'est un grand regret ça voilà donc petite vidéo je sais pas combien de temps elle dure pour Elena euh, mauvaise rencontre euh, de quelqu'un qui euh, euh, ben euh, voilà, euh, qui, euh, qui à mon avis euh, voulait plus quoi par rapport à elle, hein. tout simplement. Ok, ben vous me direz ce que vous en pensez, et puis euh, petite pensée, petite prière pour Elena. On va tous lui mettre une petite bougie, en tout cas, moi je vais le faire. Hein. Je vais à l'église ce week-end, donc euh, je penserai à elle. Ça me fait beaucoup de peine. En plus, elle, elle ressemble bien, hein. en plus, elle allait avoir 21 ans. Hein. C'est malheureux hein, ce qui s'est passé mais moi je la vois pas en vie. Je suis désolée. OK ben portez-vous bien tout le monde et puis à bientôt. Au revoir.